Surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings. Mais faites gaffe de ne pas vous faire choper. Maintenant aussi, l'Internet mobile bien trop rapide a un prix irresponsable.